Bienvenue à toutes et à tous dans ce dernier épisode concernant la création du jeu du pendu avec Unity. Alors, on en était resté dans la dernière vidéo à euh, la vérification, c'est-à-dire qu'on affichait euh, dans la console tout simplement un message « vous avez gagné ou vous avez perdu ». Donc, on va euh, améliorer ça, sachant qu'en plus, on pouvait continuer de jouer et que ça ne fonctionnait pas bien. Alors, on va terminer euh, ce jeu très simplement. En fait, on va faire quelque chose vraiment de très simple. On va utiliser ici dans le canvas un euh, UI Panel. Donc cet UI panel, on va bien vérifier par défaut, normalement il se stretch sur la caméra. On peut voir si ce n'est pas le cas, vous appuyez ici au niveau de son transforme la touche Alt et vous faites ici un stretch. Alors on va pouvoir le laisser griser, peu importe, on va le laisser comme ça et on va l'appeler euh, panel end par exemple ou game over comme vous voulez. À l'intérieur de ce panel, on va y ajouter un UI texte cet UI texte bah, on va le laisser comme ça alors par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va agrandir un petit peu on va venir le centrer en fait on va faire ici on va l'agrandir de cette manière là voilà et on va ici euh, au niveau de son rectangle 1 appuyer sur la touche alt et on va venir le centrer euh, sur notre euh, ici sur notre, euh, notre image alors euh, au niveau de la police on va évidemment centrer ça sur le haut et sur le bas et on va changer, euh, alors on va regarder au niveau du game ce que ça donne euh, Ouais, ça peut être assez sympa, on va euh, par exemple ici mettre le message vous avez gagné par exemple ici pour voir ce que ça donne, on va agrandir un petit peu ça, voilà de cette manière là, on va même mettre ici, alors si je vais à la ligne par exemple on ne sait jamais, voilà j'ai deux lignes bon ça devrait aller voilà on va le laisser comme ça donc vous avez gagné trois petits points euh, on peut changer la police ici je vais pas le faire hein. euh, je n'ai d'ailleurs j'ai pas d'autres police dans le projet mais vous pouvez euh, aisément le faire donc ce qu'on va faire ici on va euh, désactiver ce panel alors le gros avantage d'utiliser un panel comme ça c'est que tout simplement si je lance mon jeu vous allez pouvoir observer que je ne peux plus cliquer en fait mon panel prenant le dessus, euh, il est au-dessus ici des autres, d'ailleurs euh, ici euh, on le met derrière, hein. attention on le met bien derrière parce que sinon si je le mets en premier lieu vous pouvez voir que là du coup je vais pouvoir cliquer, regardez, hop voilà, donc là c'est pas intéressant, donc on le met bien ici à la fin de manière à en fait qu'il empêche le joueur de continuer de jouer. Ça, c'est déjà une bonne chose. Euh, alors, je me demande si la couleur du texte ne devrait pas être plutôt euh, en bleu ou en blanc. Quelque chose d'un peu plus... Voilà, bon, on va mettre en bleu, ce sera un peu plus criard, mais c'est intéressant. Donc, on va maintenant euh, désactiver ce panel. Alors, on va retourner au niveau du code et on va voir comment on peut opérer. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici de nouveau une variable publique de type GameObject. Pardon, GameObject, et on va l'appeler comme son nom euh, sur euh, lui, panel End. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau ici des messages, on va modifier ça. C'est-à-dire qu'au lieu de marquer dans la console, déjà ici, ce qu'on va faire, si on gagne, on va me faire un Panel PanelEnd.setActiveTrue. On active le panel. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut bah, on veut tout simplement dans le champ texte marquer quelque chose. Bon là, on a déjà quelque chose, mais euh, on va le faire dynamiquement en fonction de ce qu'on gagne, si on gagne ou on perd. Donc on va de nouveau prendre notre palette end et on va faire un getopenun pour aller chercher dans les enfants ce coup-ci, in children. On n'en a qu'un, de toute façon, ça va être simple. Le type texte. Et on va le modifier en disant au niveau de sa propriété texte, bravo, euh, le mot. Était bien ou était, voilà, alors ça n'a pas d'importance, et je vais concaténer ça avec cureword Voilà, message comme quoi j'ai gagné. Ensuite, je vais faire la même chose ici au cas où je perds. Donc ici, bah, je vais reprendre ça, faire un petit copier et un petit coller pour gagner du temps. Et ici, on va de nouveau l'activer, mais par contre, on va changer le texte, on va dire ici euh, perdu, voilà, on va faire ça comme ça, avec un point d'exclamation aussi, le mot était. Et on concatène de nouveau avec ça. Voilà, c'est un système très simple. Alors ça, c'est bien. Mais euh, qu'est-ce qui se passe si je gagne ou je perds On peut d'ailleurs le tester. Euh, c'est que le panel va rester affiché et le joueur ne bah, peut pas rejouer. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc là, je tape n'importe quoi. Voilà. Et on peut voir que ça ne fonctionne pas parce que j'ai fait une bêtise. Dans mon texte, j'ai oublié ici, dans la variable panel n, de glisser tout simplement mon panel n. Donc on recommence. C'est assez euh, fréquent. Voilà. Hop. Hop, et voilà, perdu le mot est évapoteur. Bon, euh, vous pouvez voir que du coup, ici il euh, ne peut plus rien faire. Donc, l'idée maintenant, alors on peut le rendre un peu plus opaque parce que là c'est vraiment pas terrible. On va ici 1 hein, et on va faire quelque chose d'un peu plus opaque comme ça. Et on va changer par exemple en noir, ouais, ça va être un peu plus sympathique. Voilà, on va jouer avec l'alpha et du coup, on va mettre une police plutôt blanche. Ce qui va être un peu plus sympathique. Voilà, on n'oublie pas de le redésactiver. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on doit pouvoir relancer une partie. Alors comme on fait quelque chose de très simple, on va, pour terminer ici ce jeu, on va créer un, euh, une coroutine. Donc on va faire ici, on va créer une IE numérateur qu'on va appeler ici « Restart ». Euh, ce restart n'aura pas de paramètres. Qu'est-ce que je vais faire bah, En premier lieu, je vais faire une temporisation. Donc, yield, return, new, wait for seconde, et pas wait for uh, end of frame, wait for seconde. Et moi, je vais mettre 5 floats peu importe. 5 secondes, voilà. Euh, alors, yield, return, et non pas. Excusez-moi, je me trompe, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant qu'est ce que je dois faire je dois relancer ma scène alors ici ma scène s'appelle euh, game de mémoire donc on va faire très simple plutôt que n'importe l'espagne de nom on va l'écrire en, en, en grand donc unity management et là on va aller chercher maintenant le scène manager et on va faire un load scene et la scène s'appelle game on va aller vérifier mais il me semble que c'est bien ça donc une fois ça, que ça c'est fait bah, qu'est ce que j'ai à faire ici c'est tout simplement au moment où j'affiche le panel bah, je peux faire ici un start Couroutine. Restart. Et voilà. Ma couroutine se lancera avec une temporisation de 5 secondes. Et le jeu redémarrera tout simplement. Alors on pourrait faire aussi un bouton quitter, etc. Mais là, j'ai voulu simplifier au maximum les choses pour terminer ce jeu. Donc, on peut voir ici que si je vais dans mon build setting, je vérifie que ma scène s'appelle game. C'est ça. Elle est bien dedans. Il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, on devrait pouvoir faire une partie correctement. Donc, si jamais... Je perds, voilà, perdu le mot était bien triomphe, j'attends 5 secondes et normalement la partie devrait se relancer, ce qui est le cas. Et si je gagne, alors ici euh, bah, ça doit être triomphe de nouveau, voilà, alors je vous rappelle que j'ai que deux, euh, deux mots dans mon jeu, donc c'est assez facile de le tester, évidemment une fois qu'il est fonctionnel, vous pouvez en rajouter. Voilà, bravo le mot était bien triomphe et donc voilà on a un jeu qui est fonctionnel un jeu du pendu certes très simple mais vous pouvez voir qu'il est euh, très facile euh, de compréhension en tout cas c'est un bon exercice pour ceux qui cherchent à débuter, donc je vous rappelle que dans notre classe Word, ici on avait créé ici une liste avec des listes de mots évidemment ici euh, j'en ai mis que deux mais à vous ensuite d'en rajouter vous pourriez aussi les charger depuis un fichier même depuis euh, le cloud, hein, ça, ça pourrait être jouable aussi, euh, depuis un fichier qui se trouve au cloud. Bon, tout pourrait être mis en place si on a fait quelque chose d'assez simple, mais en tout cas, vous pouvez voir que le jeu fonctionne correctement. On a un, un, ici un, un pendu qui est complètement fonctionnel. On termine avec une petite partie. Voilà, donc ici c'est vapoteur. Voilà, je mets un M, je perds, un K, je perds, un L, je perds. Évidemment, je vais gagner parce que ici ce serait dommage. Voilà, E, U, et R. Et bravo, le mot est vapoteur. Voilà. Donc j'espère que cette petite série très simple vous aura euh, plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séries ou de nouveaux tutos. Bye bye.